Bonjour ici Stéphane, chasseur immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, Aujourd'hui je voulais vous montrer un exemple d'une vente occupée hein. Je vous parle euh, parfois de l'intérêt d'acheter un ou des biens immobiliers euh, avec un locataire à l'intérieur simplement Donc je voulais vous montrer un exemple que j'ai trouvé sur Le Bon Coin tout simplement ainsi site grand public euh, Il s'agit d'un deux pièces dans la ville d'Amiens euh, dans la Somme euh, Donc déjà on voit sur les photos bah, que ça a l'air plutôt sympathique Vous voyez, euh, je vais vous montrer ça donc, c'est un, un manifestement un immeuble euh, récent. Alors, il se trouve qu'il y a une terrasse. Donc, ça, c'est un, un vrai plus pour un appartement, surtout un T2. Voilà, cuisine et pièces de vie assez modernes. Une chambre séparée parce que c'est un T2 avec sa vraie fenêtre et au moins 9 mètres carrés. Salle de bain avec une baignoire. Donc, euh, T2 classique. Euh, voilà le plan. Euh, et Foncia qui propose ce bien. Très bien. Euh, alors, maintenant, si on regarde le, le, le contenu. Vous voyez, déjà, on a pris à 82 000 euros. Donc, si vous qui êtes investisseur, qui avez peur de vous lancer, qui disposez d'un budget un peu inférieur à 100 000 euros, donc là tout compris, euh, notaire, même si vous passez par un chasseur immobilier, je vais les dire, ça peut convenir. Alors là c'est un marqué appartement T3, c'est une erreur en fait, c'est un T2, hein, je pense, deux pièces T2 avec une chambre et une pièce de vie, euh, exclusivité, euh, Amiens-Ouest à 5 minutes du centre-ville en bus, donc c'est bien T2 53,76 m, parfois il y a une petite coquille. Euh, avec la description qu'on vient de voir terrasse de 18 mètres carrés, donc ça c'est intéressant prévoir petite rénovation bon. et c'est là où c'est intéressant, vous voyez c'est vendu loué avec une fin de bail euh, en février 2022, donc au moment où on fait cette vidéo euh, en fait c'est trop tard pour le vendeur de donner congé pour vendre au locataire euh, vous voyez donc en fait six mois avant l'échéance de ce bail il aurait fallu que le propriétaire avise le locataire qu'il veut vendre et donc pour libérer les lieux et quel est l'intérêt pour le vendeur de vendre plus cher, parce qu'on vend plus cher et plus facilement un bien vacant qu'un bien euh, bah, loué. Euh, donc bah, ce qui veut dire que pour vous investisseurs, c'est intéressant justement d'acheter ce genre de bien, d'autant plus que le loyer actuel est de 610 euros. Vous voyez donc si on remplit simplement la, la calculette euh, euh, proposée par le bon coin, on arrive à 8% brut. Alors il faut juste s'assurer que c'est 610%, c'est une des questions à poser, euh, au, à Foncia, euh, c'est bien un loyer hors charge, puisqu'on voit dans le détail qu'il y a 1012 euros de charge annuelle, donc ça va faire hein, peut-être 80 euros par mois, dont, dont deux tiers ou trois quarts qui seront payés par le locataire, donc sachez-le euh, ça, ça aussi, il faut juste s'assurer que c'est bien un loyer hors charge qui nous est précisé ici, en tout cas ça fait déjà une rentabilité brute à, 8, à, à plus de 8%, donc ça c'est déjà le premier point, c'est une rentabilité intéressante pour un budget qui est assez raisonnable. Et l'autre point important, surtout, c'est la décote. parce que Ça veut dire qu'ici, autre question à poser à l'agence, je ne serais pas surpris que l'appartement, ce même appartement vacant, il vaille peut-être 100 000 euros, euh, peut-être même plus, vous voyez, une fois vacant. Donc c'est le double intérêt d'acheter un bien, euh, une vente occupée. Ben, vous avez un loyer qui tombe, vous avez un appartement décoté. L'inconvénient, si je puis dire, c'est qu'il faut être patient. Hein, il ne faut pas vouloir y habiter euh, dans, euh, dans les mois qui viennent, ou même dans l'année qui vient. Euh, il ne faut pas vouloir y mettre un enfant si c'est votre projet. Euh, il faut juste être patient. Mais comme on est dans l'investissement et comme on vise le long terme avec l'immobilier, bah, ça répond tout à fait. Et je, et je rappelle que si on est dans la ville d'Amiens, euh, voilà, préfecture, euh, toutes les grandes villes, les infrastructures, euh, sièges d'entreprise, euh, université, etc. Donc c'est typiquement le genre de bien qui peut convenir si vous êtes avec un budget un peu juste. Avec là, l'intérêt aussi pour le banquier, c'est que vous avez des loyers qui tombent tout de suite. Donc ça peut aider à faire passer. Un dossier un peu juste euh, dans le verre hein, parce que le banquier voit, euh, voit les lui qui tombe et puis ce qui fait peur souvent c'est le locataire parce que le locataire on, on, le locataire on ne le connaît pas on ne sait pas qui c'est on ne l'a pas choisi soi-même bah, demandons juste bah, le profil l'historique vous pouvez tout avoir surtout quand c'est géré par une agence immobilière comme ça semble être le cas ici ils ont tout un historique ils ont tout un dossier bref tout ce qu'il faut pour assurer, euh, une caution solidaire ou une GLI une garantie de loyer un enfin bref y a pas c'est difficile de faire plus sécurisé que ce genre de bien, si vous avez peur de vous le lancer, si les autres biens, de genre euh, euh, des biens avec travaux, ça vous fait peur, ou vous ne voulez pas en entendre parler, même si c'est un levier d'optimisation, si un immeuble c'est trop gros pour vous, ça vous fait peur aussi, bah, ce genre de petit appartement déjà loué dans une grande ville, ça peut tout à fait faire l'affaire et s'autofinancer, voire faire plus que s'autofinancer par la suite, selon ce que vous en faites. Voilà pour, cette, pour cet exemple. Merci d'avoir suivi, donc si ça vous intéresse, si ça vous suit des questions, déjà, je vous invite à les poser dans les commentaires sous cette courte vidéo, à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres exemples comme ça de petites annonces qui seront décortiquées. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a un programme justement, en vidéo, une formation que j'ai faite pour vous aider justement à dénicher ce genre de biens, à les repérer, à les qualifier également, puisque toutes les ventes occupées ne sont pas forcément intéressantes. Donc c'était aussi pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, et puis il doit y avoir un autre lien aussi pour mettre votre mail et recevoir par écrit, cette fois-ci, des mails de ma part du contenu, ou télécharger un document, va bon, si je fais cette vidéo, je ne sais pas encore, mais il y aura aussi un autre, un autre lien qui apparaîtra, je vous laisserai regarder et cliquer dessus. A bientôt dans les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au revoir.